Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vais vous révéler quel était le meilleur logiciel de montage gratuit. Il s'agit de DaVinci Resolve 18, qui est à la fois un logiciel de montage, d'étalonnage, d'effets et de post-audio de qualité professionnelle. Et j'insiste vraiment sur le, la qualité professionnelle, euh, euh, et euh, c'est totalement gratuit, euh, c'est utilisé par les, par les studios euh, à Hollywood. Alors Ils ont la version payante hein, qui, est, qui, est, euh, qui est plus adaptée pour eux. Mais si vous voulez faire des, des vidéos YouTube, c'est vraiment ce que je vous conseille. Euh, voilà, Le meilleur outil ne devrait pas être réservé à Hollywood. C'est pourquoi nous avons mis à disposition une version gratuite de Davinci Resolve qui vous permet de faire vos armes avec les, fonctionnal les fonctionnalités professionnelles les plus avancées. Et effectivement, euh, après, ils ont une version payante, euh, 238 euros. Mais là, c'est vraiment du matériel pour les, les professionnels. Euh, euh, vous pouvez euh, brancher voilà, des claviers de montage, des, des panneaux d'étalonnage, des consoles audio, etc. Mais si vous voulez faire des, des vidéos YouTube comme moi, euh, je vous conseille vraiment d'utiliser ce logiciel qui est encore une fois semi-professionnel, gratuit, euh, moi, j'aurais aimé avoir ce tuyau euh, avant, quand j'ai commencé mes... à faire mes vidéos, parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Et ah oui, je voulais aussi vous dire que... Il euh, y a, euh, si vous voulez, euh, une, une sorte de... Enfin, oui, un guide, un guide pour débuter. Il y a euh, ce, ce guide de débutant pour la version 16. Donc, euh, on est à la version 18 du logiciel à l'heure actuelle. En anglais, euh, le guide du débutant euh, pour la version 18 existe, mais elle est en langue anglaise. Mais je pense que euh, déjà, euh, si vous voulez une, euh, un mode d'emploi, ça peut, ça peut vous servir. Je vous mettrai le lien euh, dans la description. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.